donne à te cacher Il est de se lever Hello les gars, je suis accompagné de mon ami qui est un peu endormi Un unboxing, spécial capitaine Quoi Le meilleur, mon gagnant. Qu'est-ce Non, ça Conan, les Conan après Qui a réservé ou moi Il y a après les Pokémon Ah il y a le Pokémon en troisième fait. Ah bah oui Parce que moi je suis un grand fan de Pokémon J'adore aussi euh comme non, et puis euh. Oui, vélo, mais euh, On va essayer trouver la même chose mais pour les connants. On va essayer de trouver la même chose pour les connants. Ouais, c'est ça. C'est pas, pas fort Moi je vais cherche avec ton livre. Y a pas de masterisation d'effectif par. même en livre, on sait pas quoi. Hein. Bon, pas peine, on va commencer par un carton donc, un peu moins joli. Mais ce qu'il y a dedans, c'est intéressant quand même. Mm -hmm. Un peu moins que ça, oui, peut-être. C'est <rire> vraiment des effet Donc on va arriver. mieux enfin, Là, c'est juste le coffret de coffret DVD. De 6 DVD. De la remasterisation, je précise Donc il y en a 3 par 3 de boîtier. Du Capitaine Et 2 DVD, DVD par côté. Les personnages les plus connus. Donc ça, ils existent aussi en Blu-ray, mais moi j'ai des points de DVD, c'est pas une beaucoup beaucoup moins, moins 10 euros de moins. C'est plus drôle, non C'est t'as de quoi lire un Blu-ray On va voir pour les DVD. Parce que si tu veux lire des Blu-ray, il faut acheter une Pascal. Ouais. C'est une blu Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus intime. Hein. <rire> Moi, je ne l'aurais jamais vu dans cette routine, <rire> mais bon. Des caleçons Capitaine Soubassa, bah attends, là, je vais stylé quand même vos. On enfin, va tenir un maillot blanc, parce que du coup. On va chercher ça aussi mettez moi en commentaire si vous en trouvez. Voilà. Ça y est, c'est beau. Je vais vous le dire. C'est des cartes, moi. Oui, c'est ma crainte. Je ne vois pas les cartes, moi. Ouais, c'est des cartes. Je crois que j'ai des yeux personnellement. Ouais. Malheureusement, ils auront une fin un jour. Parce que à part de tes cartes, on va faire des coupes et le seul, euh, qui est rouge qu'est-ce que c'est un, que un rouge c'est bloc dessus il y en les on l'appelle uh, Kori, Kori Rouge je sais pas comment ça se dit <rire> en japonais et Namandais, en anglais fait, c'est hein. voilà pour, euh, pour ce truc, là, on va On va tout le ça, il est venu avec les mères, pas. C'est vrai c'est pas. a Non, Je suis pas en Là, pas tu vas C'est c'est c'est ça beaucoup mieux Donc Beaucoup de matos sont encore pour faire des belles vidéos de des belles euh, <rires> de <murs> <murs> <murs> belle boîte métallique quelque chose On va regarder l'intérieur Et l'intérieur Et derrière Derrière, c'est marquant les Et l l une de... Oui, retiens y de... oui, de... oui, a première c'est un mouvement Ouais, ouais Ouais, c'est un héros c'est un c'est héros aussi, c'est un C'est de peut-être alors, Alors il et bah, en fait, c'est bon, pas temps. ça... c'est Ouais. Voilà, donc ça, ça, ça, ça... En gros, ça s'accroche là, là, ouais. là, est là. Bah, tu là, Tu es mieux sur en jean, tu oui c'est parce que... Je vais C'est la carte Ouais. je des te... choses quoi Et voilà. les cartes. Je sais pas pourquoi on des cartes, ça paraît... les ouais. C'est pas, pas C'est dans le producteur, hein. C'est un voir. En fait, il y a beaucoup de dos de décoration. Ouais. Donc, le... C'est pas... pas... pas... bah, pour les fans quoi, comme moi. Ouais. Mais bon, je pense que Jordan en est encore plus fan que moi parce qu'elle dit que c'est mieux que Pokémon. <rires> ouais, ouais. Mais c comme... Moi Pokémon, euh, Pokémon c'est toute ma vie. Quoi Et Les fans pour moi c'est des ouais, ouais. <rire> <rire> Alors On n'a pas, pas tous les mêmes... Euh... Bon. Vous, vous pouvez nous dire, hein, vous, euh, chers spectateurs, euh, si vous préférez le ouais, Pokémon. Euh, mais je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo déjà, c'est que. Euh... Parce que vous avez <rire> juste abonné à sa chaîne en fait. Pas spécialement. Ou bien que vaut, ouais. vous, pouvez, vous adorez Castel, euh, ouais, qui ça. Ou ouais. à sa chaîne. C'est mieux les deux quand même. Donc jeu vidéo maintenant. Ouais. Ouais. ouais. Donc je précise que j'ai choisi euh, qu ferait, euh, le coffret Collector Victims of Switch. Et Il c'est aussi en fait hein? 4 et Jordan prendre oh, la Playstation. Dès que j'en achète, parce Et la télé. Parce que oui. Mike que j'ai déjà acheté en en en en délin de en en en c'est en en en en en Et elle a la... et après, on dit, je fais pas tombé, c'était oh, ok, en, est en a a tout à Salut tout le monde. C'est moi, oui, j'arrive aussi à faire des changements de voix. Oui, pas pas oui bah... Ouais. <rire> je... C'est la version Eden, hein. Il un peu de truc. Est du hein? Le film est Abonnez-vous à sa chaîne. Avec le petit bouton rouge, et deux a deux et à la prochaine par la parler à ma là où j'aurai